J'ai la mission d'animer un débat et c'est une grande mission, une mission extrêmement importante et je me suis dit euh, quel sens je vais donner à ça. Et je me suis rendu compte dans mes réflexions au fur et à mesure que j'écoutais la journée les différentes interventions qu'effectivement pour moi c'est très important que cette demi-heure soit placée sous le signe du sens et de l'efficacité. Deux mots, deux notions qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. Et puis plus je réfléchissais en disant, mais bon, es, il faut que je donne du sens à ça, il faut que ce soit efficace, il faut qu'on retombe sur nos pieds, il faut que tout le monde sorte de cette journée avec des idées, des challenges, l'envie de continuer. À un moment donné, je me suis dit, mais attention, tu es en train de te piéger au fond, ces paroles très généreuses, très, très ouvertes, qui peut être contre le sens, qui peut être contre l'efficacité, qui peut être contre la qualité, et je me suis rendu compte que j'étais en train de me piéger dans ce paradigme. Et euh, du coup, je me suis dit, mais au fond, quels sont les pièges, quels sont les obstacles que nous rencontrons quand nous décidons de cheminer dans cette construction du sens, dans cette recherche de l'efficacité, dans cette démarche de subjectivité pensée, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre dogme auquel j'allais me heurter, c'est celui de la participation. Et c'est Michel qui disait à un moment donné « Ah, Nicole va animer le grand échange ». Je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Et je me suis dit bah « Là, il y a un espèce de dogme de la participation qui dit qu'une journée comme celle que nous venons de vivre, je dois vous donner la parole. Et que l'efficacité, la qualité de la journée va être aussi mesurée à l'aune de votre possibilité de participer, de prendre la parole. » Et je me suis dit, là, c'est de nouveau un autre piège. À partir de quand est-ce que je vais pouvoir me dire, oui, euh, nous avons été efficaces en termes de partage et de, de, de prise de parole Et mon expérience, quand on a des, des exercices de ce style, en fin de journée, il fait froid, on est fatigué, euh, c'est quelle serait une prise de parole qui fasse sens, qui soit efficace, qui soit porteur de quelque chose Et l'image que je prends toujours, c'est de dire, bon... Okay, tout le monde pourrait s'exprimer, tout le monde va pouvoir faire des tas de choses, dire des tas de choses extrêmement intelligentes, mais quand est-ce que ça sera quelque chose de l'ordre de la cacophonie Ou quand est-ce que ça va être une belle partition de musique que nous composerions et que nous jouerions ensemble Et quand on est dans des fonctions de leadership, comme je le suis maintenant, parce que c'est moi qui dois vous guider vers ce débat public intelligent et porteur de sens, quelle partition je choisis et quels sont les degrés de liberté que nous nous octroyons avec à disposition 25 minutes. Et il y a aussi mes intentions. Qu'est-ce que j'ai envie, comme promoteuse de la, du changement dans l'enseignement supérieur, de... Qu'est-ce que je cherche Quel est le sens que je donne à cet exercice Et très rapidement pour moi c'était de dire, on a entendu beaucoup de descriptions, ce que j'ai envie c'est de monter le niveau des réflexions pour être dans une approche plus analytique, c'est-à-dire être critique de tout ce qu'on fait, critique des paroles, des concepts que nous utilisons qui sont parfois totalement dénudés de sens parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Et donc, je me suis dit, ben, ça fait beaucoup, beaucoup de critères à, à faire en, en 30 minutes. Et comment est-ce que je vais faire en sorte que vous me rejoigniez tous dans ce voyage de la construction du sens mais bon, ceux qui me connaissent savent que ça fait longtemps que j'anime aussi des ateliers ou des moments de réflexion sur l'enseignement supérieur. Donc je vais vous proposer un exercice tout à l'heure qui va vous permettre de prendre la parole et qui va nous permettre de partager et d'être dans ce qu'on appelle communément une intelligence collective. Et nous allons laisser des traces de nos pensées. Mais avant d'arriver à cette, ce moment où vous pourrez vous exprimer en toute liberté, je voulais quand même vous dire, parce que je suis la personne externe, euh, qu'est-ce que euh, j'ai capturé au cours de cette journée Et euh, au fond, je, je me disais, bon, on a vu beaucoup de choses qui me paraissent tout à fait pertinentes à questionner et interroger. Et euh, je, je, par exemple, celle de ne pas confondre les moyens avec les objectifs, c'est-à-dire de ne pas euh, considérer par exemple que les démarches qualité sont des objectifs enfin en soi, mais bien au contraire des moyens par rapport à autre chose. Je crois que chaque intervention a permis de rappeler cette règle d'or. Uh, et si on la rappelle, c'est que dans la réalité, on voit exactement l'inverse, c'est-à-dire uh, la conformité passe par le déploiement de procédures qui ont été validées. Terme qu on a, ceux qui ont participé au congrès de l'ADME l'ont entendu pratiquement uh, toutes les 30 minutes. Donc il y a cette idée qu'il faut faire attention. Mais il y a d'autres mots uh, que j'ai entendus, uh, c'est la première fois que je les entends dans ce genre uh, d'assemblée. Il y a eu certes le mot de leadership, de conduire, d'avoir de un objectif collectif, d'avoir des gens qui conduisent une communauté vers ses objectifs collectifs, mais j'ai entendu d'autres mots qui n'ont peut-être pas été dit comme ça parce que c'est des mots anglais, c'est celui de ownership et d'un nouveau terme qui apparaît dans notre vocabulaire, c'est authorship, c'est-à-dire l'idée que les gens... L'ownership, c'est s'approprier ces projets et qu'on ne soit pas dans une logique d'injonction. Il y a l'ARS ou l'OAQ la, chez nous en Suisse ou l'AQES chez vous qui dictent les bonnes conduites, les bonnes politiques et ensuite, non, l'appropriation de l'ownership, c'est l'idée que nous sommes des citoyens responsables, des hommes et des femmes avec une intelligence à partager et que nous pouvons ensemble créer un enseignement supérieur. Donc, je crois qu'on sent au fond un nouveau vocabulaire qu'on n'est pas toujours très au clair sur ces termes, mais ce vocabulaire, je le vois changer. Il est parfois empreint de mots de l'anglais, mais toujours est-il le langage change. Et on vient de nous rappeler à quel point le langage est à double tranchant. Bon, Apparemment, c'est notre instrument de prédilection, nous intellectuels académiques. Nous sommes censés maîtriser le langage, mais nous en connaissons aussi les limites et les difficultés pour pouvoir parler, dire. Et quand l'expression ce qui est indicible, c'est pas indicible parce que les mots sont tabous, c'est indicible parce que nous n'avons pas les mots pour le dire. Donc, je crois que on, on, on sent ceci apparaître. Mais une des choses qui euh, m'a frappé au cours de euh, notre journée et puis depuis euh, le congrès de l'ADME, c'est au fond euh, comment nous situons l'université, l'enseignement universitaire dans un processus de transformation. Et j'ai l'impression que euh, nous avons des visions très contrastées sur le, le statut de l'enseignement universitaire en changement. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a deux visions. Il y a une vision qui dirait que euh, l'université ou l'enseignement universitaire était immuable, ça c'est une croyance, je ne crois pas que les gens qui se sont intéressés à l'histoire de l'enseignement universitaire ne relèvent pas qu'il y a eu un état, un statu quo, une, une, euh, un statut immuable, et puis il y a les gens qui disent « mais finalement l'enseignement univers... supérieur, les universités sont en transformation constante ». Et euh, Donc il y a deux visions d'une espèce de transformation continue, ou bien d'une continuité transformante, ou l'idée qu'il y a euh, un enseignement universitaire qui fait des sauts. On parle parfois de saut de qualité qui euh, se métamorphose un peu, que, qui passe de l'état de la chenille au papillon euh, avec quelques difficultés par moment. Euh, et, et je me suis rendu compte que notre vocabulaire ou les, les, les concepts que nous utilisons peuvent nous enfermer dans une vision de l'université, de l'enseignement universitaire euh, en changement. Et un, par exemple, des, des mots piégeants, je pense, est celui de paradigme. Euh, ceux d'entre vous qui ont lu Thomas Kuhn et qui connaissent bien l'approche euh, du changement paradigmatique chez Kuhn euh, comprendront qu'effectivement Kuhn avait une vision d'un espèce d'État plus ou moins stable et qui tant qu pouvait fonctionner. Puis à un moment donné, il y a un changement radical, ce qui s'appelle la révolution scientifique. Le terme de révolution n'était pas utilisé par hasard. Et qui y a un changement radical euh, d'État. Et euh, en anglais, on parle de « shift » qui est quelque chose de très fort. Donc on sent quelque, euh, quelque chose de l'ordre d'un changement radical où il faudrait quitter des valeurs, il faut quitter des besoins pour en épouser d'autres. Et euh, dans ces représentations-là, moi je ne sens pas cette idée de continuité, d'une continuité transformante. Et je pense que euh, c'est quand on est porteur de cette vision-là du changement, c'est ce qui va réveiller les peurs et les résistances au changement. Donc moi ce que je vous invite à faire maintenant comme réflexion collective, c'est de dire oui aujourd'hui nous avons tous adhéré au principe d'un changement, au principe d'une transformation des pratiques, des curriculums, des structures, de la gouvernance, de la qualité, je crois que il y a peu de gens ici, ou peut-être des, des opposants farouches, euh, mais il en faut aussi peut-être euh, pour pouvoir comprendre ou saisir cette notion de transformation. Donc nous sommes acquis à l'idée que nous devons changer. Mais en même temps, euh, nous savons qu'il y a énormément d'obstacles, de croyances, de dogmes, et presque de dictats qui vont freiner, guider, diriger, orienter euh, ce euh, changement. Donc ce que je vous propose en guise de conclusion à cette journée, et c'est là que vous pouvez commencer à prendre la parole, c'est que nous identifions quelles sont les croyances que nous avons rencontrées, que nous sentons, quels sont les dogmes, soit-ils politiques, pédagogiques, institutionnels, quels sont les dictats que nous avons pu identifier à travers nos expériences dans le monde de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur quelles sont les barrières à la transformation que nous avons repérées Parce que nous, ici, tous réunis, nous nous considérons comme des agents de changement, comme des accompagnateurs du changement, et nous pourrons être dans ce changement que si nous avons identifié les obstacles ou les écueils à la transformation. Et je trouverais, l'idée c'est que vous allez prendre la parole signaler des choses, nous allons les écrire sur le tableau noir. Ensuite, on fera une photo avec un iPhone, comme ça on aura une trace. Et je trouve une jolie manière de mettre ensemble nos idées sans porter de jugement de valeur sur ce que vous allez énoncer, mais que nous puissions ensemble faire une forme de collecte d'informations et de regard critique sur ce monde en transformation. Alors nous allons faire circuler le, le micro et puis Michel et moi, nous allons noter toutes vos idées. Soyez brefs de manière à ce qu'un maximum de gens puissent faire une petite contribution en fin de journée en guise de conclusion. S'il faut oser, je dirais qu'un des freins au changement, c'est de traiter de grotesque le discours des accréditations. Je fais partie des évaluateurs parfois. Et je trouve que on fait beaucoup d'efforts pour que ce soit constructif. On a un... Parfois des rapports de 40 pages qui se veulent vraiment être des analyses qui poussent au changement. Donc euh, entendre dire que c'est grotesque, je trouve que c'est quand même un petit problème. Ça ne mène pas au changement. Voilà. Chacun son tour. Oui, oui. oui. Oui, monsieur, vous pouvez peut-être vous présenter avant de répondre. Christian Hansen, Université de Liège, faculté de médecine vétérinaire. Moi, je vois personnellement deux obstacles, effectivement, à ce que vous appeliez la transformation, le, la possibilité de transformation. La première, effectivement, c'est euh, l'absence, euh, je dirais, de valorisation des enseignants qui pourraient s'impliquer dans, dans ce changement, je dirais, pédagogique. Une brève enquête qui fait partie ici, lever le bras, d'un contexte académique universitaire. Qui fait partie d'un contexte académique universitaire et confronté donc à différentes missions qui rendent les choses bien difficiles quand on veut faire effectivement du changement en matière de pédagogie. Je m'autoriserai, Madame, si vous permettez, un deuxième obstacle, de citer un deuxième obstacle, c'est effectivement... Et je crois que, quelque part, les enseignants... Et je, je relève ce défi. Les enseignants en sont en partie responsables. C'est la démotivation de nos étudiants. Peut-être que c'est la réponse du berger à la bergère. Je m'autorise une dernière remarque. Attention à ceux qui nous ont, avec courage et qualité, je dois le reconnaître, tout au long de cette journée, nous ont entretenu d'idées novatrices. Attention, je les invite parfois aussi à regarder dans le rétroviseur, parce qu'ils ont pris un train, mais il reste encore beaucoup de gens sur le quai. Et comme le disait un de mes collègues, ils ne savent même pas où la gare. Donc euh, c'est très bien, mais si pour être seul dans la locomotive, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Quelqu'un d'autre Un des freins, je crois, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est le cloisonnement université-haute-école et qui on aurait certainement intérêt à faire beaucoup plus de choses ensemble et partager des expériences. Euh, Béatrice Gob de, de la Haute-École Louvain-en-Hénaud. Anne Kounen, coordinatrice de stage dans la section relations publiques à la Haute École Libre de Bruxelles, il y a Prigogine. Je pense qu'un frein à ce genre de changement, c'est aussi l'intellectualisme de certains pédagogues qui fait que si on parlait plus simplement, les choses passeraient aussi plus simplement. Puisqu'on me passe le micro, je vais y aller. Bon. Hein bon. Alors, euh, alors, moi, je crois qu'un autre élément, effectivement, un, important, essentiel, et je crois que je l'ai ressenti un peu euh, aujourd'hui, euh, il y a une forme d'imposture. Ce matin, il y a, il y a une forme d'imposture à s'exprimer comme certains se sont exprimés. Euh, alors, je sais qu'on peut jouer le jeu de la transparence et de l'ombre. Hein, Maintenant, c'est tout sur la différence entre les deux. Euh, donc, euh, je remercie le collègue euh, de la Sorbonne. Est Il est en bas C'est vrai qu'il est la Sorbonne. Bon, elle est facile celle-là. Bon. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, le frein essentiel, c'est effectivement l'absence de, de financement. Je crois qu'à plusieurs reprises, aujourd'hui, on a employé le mot client. Je crois que tout à, tout à chacun, je dirais tout à chacun, c'est-à-dire que ce soit l'ULB, l'UCL, l'ULG, les fondations universitaires et autres entités universitaires, ben on est tous à la recherche du client. Et donc, je crois que, et ça c'est pratiquement impossible dans les conditions actuelles de faire changer effectivement les lois de financement des universités. Donc, il y a une forme d'imposture à dire on va tous travailler ensemble, ça va, on va tous essayer d'être plus sexy pour avoir le plus d'étudiants possible. Ben oui, mais dans le fond, en fait, c'est ça qui nous guide, quelque part. Excusez-moi, mais est-ce que c'est absence de financement ou pénurie On ne va pas exagérer en disant absence. On ne va, hein, va pas exagérer en disant absence, on va dire euh, pénurie, oui, il y a un manque. Les moyens ne sont pas adaptés, et ça, c'est un autre message que j'ai entendu ce matin. On peut mettre en place des méthodes innovatrices pédagogiques, mais quand on voit le personnel que ça demande, ben, je dis, ça va, c'est qu'est-ce, quoi hein à moins de compter sur le bénévolat. Merci. D'autres réactions J'insiste dans le micro, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer. Et donc, si vous ne parlez pas dans le micro, on n'a pas l'enregistrement. Bon, ben, je me présente, Jacques Hainaut. Je suis professeur dans l'enseignement secondaire. Je suis retraité, donc j'ai 30 ans d'enseignement derrière moi et moult réformes. Ça va du rénover ça va des objectifs de compétences, des modules, ça va des objectifs de comportement mesurables, plein de choses. Ben, je peux vous dire que le résultat, il est mauvais. Pourquoi Parce que ces soi-disant experts qui nous imposent des choses, ben, ces gens ne donnent pas cours. Dans les cours en discrimination positive, vous verrez, vous verrez la différence. Comme disait M. Zarka, que certains professeurs ou certains experts viennent dans une classe de troisième professionnel, qui n'ont pas l'acquis de troisième primaire, et verront ce que c'est que dans les cours. Voilà. Merci. Geneviève Haut au école Léonard de Vinci. Euh, moi, je pense qu'un des freins, c'est le fait que pour élaborer des objectifs qui soient communs, euh, il faut travailler sur les valeurs. Et ça, ça prend du temps. Et justement, avec la massification, euh, on a de moins en moins de temps. Euh, et donc, euh, il faut faire des choix ensemble pour utiliser les ressources. Et comment faire ces choix par où aller, euh, c'est ça un peu qui est compliqué. Donc du temps pour travailler sur les valeurs et choisir comment utiliser les ressources qui nous sont allouées. Oui, moi je viens de la haute école, il y a, a Prigogine à Bruxelles et je pense qu'un des grands freins au changement c'est le désir pour certains de conserver le pouvoir qu'ils ont, que ce soit au niveau institutionnel ou comme enseignant dans sa classe. Oui, peut-être aussi tout simplement le morcellement des institutions. En Belgique, on aurait une seule grande institution d'enseignement supérieur, ce serait quand même déjà un peu plus intelligent. On pourrait travailler ensemble plutôt que de nourrir peut-être les, les guerres intestines Oui, bonjour. Christophe Coutirot, école Léonard de Vinci. Je trouve qu'un frein est parfois le type de leadership. Donc un leadership qui n'est pas mobilisateur et qui, qui n'établit pas nécessairement ses priorités et y met les moyens. une suggestion à vous faire en cinq minutes ou même en trois minutes. Elle m'a été soufflée par mon voisine et je la trouve relativement importante. parce que Je ne voudrais pas moi prendre en photo avec mon smartphone un tableau où je vois obstacle, avec simplement une petite notation énergie plus. Pourrions-nous basculer les tableaux et peut-être finir la journée sur quels sont les points positifs Qu'est-ce qui peut vous inciter effectivement à malgré tout, je dis bien malgré tout, continuer Oh. oh, je suis désolé de vous avoir pris l'idée. Oh, là, là, là, la flûte alors Euh, C'est vrai que ça peut être très démotivant et de terminer une journée sur euh, une forme de, de liste d'oléances et de problèmes n'est pas ce qui est de plus motivant. » L'objectif c'était aussi de dire, je sais que le groupe souhaite organiser d'autres journées, et je pense que ça c'est des, des points de départ pour poursuivre la, ré, la réflexion et être dans cette continuité, parce que c'est la chose la plus importante, être dans une continuité, accueillir l'énergie, effectivement cette belle énergie, le fait que vous êtes là, toujours attentif, toujours participant, toujours euh, euh, à vouloir dire des choses, et il faut continuer. Donc euh, l'idée c'est maintenant les Laisser la main aux organisateurs de ce colloque pour dire ben, de ceci, vous allez pouvoir euh, prévoir une deuxième journée, une troisième, une quatrième, j'en sais rien, mais en tout cas être dans une continuité de manière à ce qu'on se dise bah ben, oui, accompagner la transformation, le changement, c'est un engagement de tous les jours. Ce sont parfois des petits pas et parfois des plus grands pas. Et je souhaitais qu'on termine sur ça, ce débat-là. Nous prenons un engagement à être dans cette transformation et à apporter chacun une contribution, sans juger si cette contribution est petite ou grande, mais se dire, ma responsabilité, c'est de partager, ou de participer à la transformation de l'enseignement supérieur. C'est mon message de clôture. Et sur ceci, je passe le micro à Michel en vous remerciant pour vos contributions en fin de journée. Merci, Nicole. Nous n'avons pas dégagé des thèmes, je dirais, de construction, mais pour avoir capté ce qui s'est passé dans les ateliers, il y en a 3, 4 dans chaque atelier. Mes collègues me l'ont dit et nous allons, les, je vous le promets, les rapatrier et en construire quelque chose avec l'AIPU. Je vais maintenant passer la parole à monsieur le vice-recteur Philippe Ampli de manière à faire ce que vous voulez, monsieur Ampli. Vous avez un espace, interuniversitaire et nous comptons sur vous. Donc bonjour, je vais vous faire une leçon sur le soliton optique qui est mon sujet de recherche dans lequel je suis compétent. Et non, je vais, je, je rigole. Je, je voulais donc simplement je vais pas vous garder trop longtemps parce que le but euh, après une longue journée comme ça, c'est de rentrer chez soi et d'un peu réfléchir. Je voulais simplement dire tout d'abord un que j'avais apprécié d'être là. Euh, tout d'abord parce que je crois que le premier exposé de Xavier Rougir, c'était euh, un plaidoyer pour le libre-examen. Et quelque part, je m'y suis retrouvé. Et euh, en effet, euh, regarder les choses avec esprit critique, ça me semble une très bonne chose. Le deuxième point que j'aurais voulu mettre en évidence, c'est toujours difficile de faire des conclusions après les conclusions. Mais en tout cas, chose que j'avais notée, et on se rejoint avec Nicole là-dessus, c'est euh, dans les leitmotifs qui sont arrivés, c'est... Euh, tout d'abord, le but de ce genre de, euh, de, de processus de changement, c'est, on nous a dit, il faut d'abord une vision de l'établissement, de la filière, de l'institution. Donc, je crois qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. D'abord, bien construire sa, sa vision. Et finalement, j'ai envie de dire, appliquer à notre métier d'enseignant ce que nous faisons naturellement, je crois, dans notre métier de chercheur. Aucun chercheur ne va se lancer dans une activité sans être d'abord posé et dire « tiens, voilà l'état de la situation, on regarde le contexte, je vais euh, me, me faire un projet de recherche et puis on se lance ». et donc Je crois qu'en effet, transposer dans notre métier d'enseignant de, ou d'accompagnateur de, d'enseignant ce que nous faisons dans le métier de recherche est une, un bon guide. D'abord se poser, regarder le contexte, créer euh, cette vision, se mettre d'accord ensemble là-dessus et puis mettre en place un travail collégial. J'aime bien ça. Euh, les chercheurs qui travaillent en équipe savent bien qu'une équipe est plus forte que la somme des individualités. Travailler de manière collégiale est vraiment quelque chose de très positif dans tous ces processus de réforme. Faire en sorte que les enseignants sachent enfin ce qu'il y a dans la table de matière de leurs voisins n'est pas tout à fait anodin. Je crois que c'est vraiment une valeur ajoutée de ce type de, euh, de réflexion sur nos méthodes d'enseignement. J'ai aussi noté que le soutien de la hiérarchie et des autorités était important, et je crois que ça, c'est un message vers les gens qui sont en haut. Alors, le, le dernier point euh, que j'ai noté, c'est en effet la notion de leadership euh, euh, tournant. Donc, euh, voilà, je, je crois que c'est quelque chose, une chose à laquelle j'avais pas pensé, mais en effet que peut-être que ça peut apporter aussi une, une valeur ajoutée supplémentaire. La dernière chose que j'aurais voulu ajouter en termes de, de conclusion, et c'est un clin d'œil, puisque je me trouve derrière Notre-Dame de la Sagesse, c'était euh, de rassurer M. Zarka en disant qu'il y a une université à 30 km d'ici, dont le euh, slogan est « Ciencia, vincere tenebras", et, et donc, euh, faisons confiance à la science pour vaincre les ténèbres, et donc nous ferons face à l'adversité, Monsieur Zarka. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie les organisateurs pour cet énorme travail de préparation. Je n'en rajouterai pas. Je remercie particulièrement chacun d'avoir été présent par des participations dans les ateliers, dans l'Assemblée, et nous vous donnons rendez-vous à une autre saison. Bonne soirée.